Et eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Aujourd'hui, aujourd on se retrouve sur un jeu qui s'appelle euh, Sonic euh, The Belfort Square. Et donc, c'est un jeu entre euh, Sonic 1, euh, après Sonic 1, et entre Sonic 2. Voilà. Avant Sonic 2. Voilà. Parce que Sonic et Tel, ils se le connaissent pas. là. Voilà Alors on va -là, mieux Alors je vais faire ah, deux monde, monde Le monde Le monde 1 et le monde 2 Donc les émeraudes en fait nous téléportent ici Et on n'est pas un émeraude Les cutscenes sont super belles. Ah ouais. Franchement, ah. ouais. super bien. Attends, c'est mieux. Alors, ah ah ah. La septième numéro. Oh là, on part dans le Voilà. C'est bon. Allez, c'est nickel. Ah. Allez, euh, je crois qu'il y a trois actes euh, par monde. On va se tâcher de se dépêcher. Si je me dépêche trop, la vidéo va durer trois minutes. <rire> C'est euh, vrai euh, ce que c'est... C'est vrai, j'ai de temps. Ouais, n'importe quoi. Ouais. Oh oui, Tiens. C'est ce régime-là, il, il est passé assez crème. J'aime bien la crème, c'est pas ça que je dis ça. Ha La blague de la crème. Ayou crème. Crème. Crème. Oh Je suis d'humeur à faire des blagues, regarde. Je sais pas y en aura beaucoup dans cette vidéo. Oui. Ça fait longtemps que j'essaie de faire cette vidéo, sauf que j'ai des problèmes d'enregistrement à chaque fois. Que ce soit de son ou de... de... Bah, de mal. En fait. Ouais. Le son ça va jamais bien, alors du coup... J'utilise... Alors dans ce cas-là... Euh... J'ai utilisé une seule bonne euh, truc de son. Là j'en utilise deux. Voilà comme ça je perds pas le son. Comme ça j'ai le son euh, sur mon téléphone et le son sur l'ordinateur. Comme ça je ne repère aucun. S'il y a un problème avec l'ordi, bah, si ça marche sur le téléphone, tant bah, mieux pour moi. Et comme ça, euh, voilà, tranquille. Ouais, logique. Le son du téléphone je l'ai déjà utilisé mais. Voilà. Ouais. Ok fameux. Ah je peux monter sur le. Je peux monter sur le mur. Ah ouais. On a 3 minutes de vidéo et on est déjà à l'acte 2. De... Ça va vite. Hein. On a des boss hein, évidemment, entre, entre 3 actes. Hein, ce jeu, vous pouvez l'avoir sur téléphone aussi, mais euh... faut enfin, avoir un téléphone de puissant. Hein ça parce que j'ai essayé et ça lag ah, pas mal. Bon, sur le PC ça va, pas besoin hein, bon, un gros PC pour faire des jeux, c'est normal, c'est en 2D. Non, mais n'empêche que les graphiques sont super beaux en fait. C'est pour que il vous faut un téléphone assez puissant. Mais bon, moi j'ai un, un petit ordi portable, et bon, puis ça passe, hein, vous voyez bien, j'ai aucun lag. Euh, le jeu, une lag. Bon, 2-3 euh, lags, des micro-free, c'est pas gênant. J'avais pas vu le pique qui était caché enfoiré. Alors oui, euh, si. Ça s'entend que je suis un peu fatigué. J'étais voir euh, euh, le film Mario de Franchement. Voilà. Ouais, ça s'entend un, un petit peu que je suis fatigué parce que j'étais voir le film. Normalement vous allez me dire, ouais, non, non t'es pas trop fatigué, tu vois tout. Comment ça se fait que fait fatigué Ah, c'est comme ça, on a un film mais tu vas pas d'avance il a commencé à la... euh... Euh... 15h30, tard il 17h, ouais. il a duré une heure et une j'ai pas l'impression qu'il a duré une heure et demie j'ai l'impression qu'il a duré deux heures, le film, par contre c'est une tuerie, je sais pas si euh... il y a déjà des gens qui sont assez fous pour le mettre euh, sur YouTube, Bon les vidéos ils vont faire strack c'est normal. Moi j'ai un petit strack si je mets une bande annonce. Si je mets le film complet... Je... Non, non, non. Après peut-être qu'ils ont un petit peu l'accord de Nintendo. Ça ouais, dépend. Ouais, peut-être Nintendo et... et les films ne sont pas trop... N'essayez pas non plus de changer les personnages. Bref, on va pas parler du film, non nous en un jeu clinique. Oh, wow. waouh... Alors... Yes, yes. Non Waouh, non, non, non. Waouh, wow. c'est bon Oh, je vais mourir Merde C'est bon Pah <rire> Pardon C'était en 30, donc 6 minutes 30... Ok Ok! Wow. Ah, mais c'est la musique de Grunier, j'ai pas capté. Comme Mario qui a pas capté que c'était un choix Euh. <rire> ah, mais c'est Grunier. La musique. C'est pas vraiment ça. C'est genre ça commence par Grunier, après ça change. C'est ce donc là on est en train de monter sur un arbre. Ouais si tu veux. Bien. Ouais, euh, c'est normal que vous ne m'entendez plus parler, euh, je parle plus entre tout à l'heure. Je vais ultra vite. Donc là c'est un panneau jaune, donc ça veut dire que c'est pas mortel. Ouais tu peux remonter. Ah notre non non c'était euh, ah euh, celui que je suis tombé c'était aussi ah euh... ouais. oh, oui ça c'est quoi ça ok tâche spéciale ça a ah, être non après émeraude je pense qu'on qu a vu tout à l'heure on va la gagner à la fin du jeu à voilà, la toute fin à la fin du jeu je pense qu'on se retrouvera émeraude voilà. il y a un jeu similaire enfin, c'est pas avant entre deux jeux ah enfin, mais c'est après deux Et avant euh, le 3. Ça, c'est juste pour gagner des vies. Ce passage-là. Ça, ça. Donc là, on va passer au boss. Ah, je pense qu'on pourra jouer Tez. Si on l'a vu. Euh... Euh... Bah là, là, on l'a vu en fait. Si on l'a vu, ouais. Oh, ouais suis pas seul, mauvais côté. Bon, la bah, prochaine fois, pas, je passerai en bas. Hein. Une... Ouais, c'est juste pour gagner le défico. OK. OK. Oh, que de scène. Voilà. Okay. C'est le tout premier boss du jeu. Il je va pas être compliqué je pense. Je me demande si on va jouer. Elles sont toujours Ah Ah oh, quitte pas, euh, faut pas. genre, Oui, je m'en vais les enregistrements. Non c'est bon, l'enregistrement il se part pas. Bien. Attends, Eggman, il nous faut un troisième film de Sonic, bouge, oh, il fait mal, c'est logique, hop là, c'est parti Mookie, ils ont t'abattu, ils ont t'abattu, les gars, hop, vais terminé, le premier, pardon. Je crois. Ah, ah, ah oui, un ouais. ah, les cutscenes sont super. Ah ouais. Ah qui va juste devant Thèse. Thèse est chaud. Ok, ok, okay d'accord. Il le suit. Non, on joue Thèse. Ah, super. Ok. Ah, je m'en prie pas. ça et On va jouer de Mocel. Ah, non, je rigole, je rigole. On joue jouer Thèse et Sonic. Donc, gros, là, nous sommes Thèse. Ouais. Et, en gros... Ouais. On va, on pourchasse Sonic en fait. Voilà, on veut voir Sonic, mais on, on se parlera pas de toute l'aventure parce qu'on se parlera dans le prochain jeu. Ok Sonic 2 voilà. En fait, ça s'est passé avant Sonic 2. C'est-à-dire, euh, voilà, ils ont affronté Robotnik, euh, chacun dans leur coin. Avant de se rencontrer officiellement, ici mmh, Toi, je t'ai déjà vu, euh, le petit renard Oui Mais parce qu'il connais pas son pronom encore. Bon. Eh oui, je te pousse Oula, oula c'est quoi ça Oula, Tess il prend de la drogue. Pardon. <rire> oula, bon, c'est pas bien, Tess hein. Ça va bien. <rire> T'as que 6 euh, ans. Bon, faut juste imaginer. Non, t'as 8 ans mec, c'est pas bien de t'as 8 ans déjà, mais c'est interdit, c'est illégal bon je vais arrêter de parler de ça, on est dans une vidéo, une rustique, alors, ok, wow, quelle belle boule, aïe, aïe le plafond, il fait mal au plafond, bah en fait je dis ça, je cours au plafond, comme Spider-Man. Non, Munictarce. On va moins vite si on prend. Oh là là là. J'arrête pas de m'en prendre. J'arrête pas de m'en prendre. J'aime je... mmh. ça. Voilà, c'est pas d'une arrêt de Je sais pas, Je vais dire, je suis pas dans le vide. Dans ah le spinach marche plus. Ah merde. Ah c'est bon. Pour repartir dans un mon bon base Premier acte terminé. Bon. Voilà. Ah Michael Jackson, allez il a fait Michael Jackson encore. Encore. Dans le jeu. Ok premier acte en une minute quarante. Ouais ça se tient. En tout ça va faire 10, hein, my ben, minutes. Alors bonjour. Ça après les niveaux sont pas loin de Allez Tess Tu vas moins vite que... Ouais bah déjà ça je fais ça, ça tu vas aller moins vite mais... Tu vas moins vite que Sonic à la fausse grouille Oh les Bumpers Attention Alors ah, c'est un fin de game, c'est pas un grand break Donc ok de Sonic 2 Non c'est un fin de game De Sonic Ouais là je roule plutôt rapidement euh, assez facilement parce que. Non, je roule, ça va pas dire que je suis une voiture, ok Oh cette <rire> blague elle est pas drôle. Et je vous avez dit. Moi okay. ouais, je m'entends en double donc c'est. c'est sûr que c'est assez bizarre. Donc oui j'utilise deux trucs de son. Waouh Attendez. Je préfère que ce soit le truc de son de mon téléphone qui passe que le son d'ordi sera plus beaucoup plus joli pour vous parce que comme ça vous rencontrez pas le bruit du clavier assez bah, fort en fait parce que là ah, le clavier en son on ne peut pas l'entendre oui c'est pas un clavier sourd euh, chant ouais euh, c'est pas un cla euh, clavier le clavier normalement il fait pas de bruit mon clavier, c'est juste qu'en fait vu qu'il est intégré à l'ordinateur, comme tous les autres ordinateurs reportables en fait, et ben ça s'entend dans, dans le micro d'enregistrement. Voilà, c'est normal, c'est un par contre je vais attendre. Voilà, c'est un comble de Sonic pour attendre. Je suis pas Sonic, je suis tel mais ça passe. à ah, la fin du niveau. Il était plus court. Ouais, pourquoi pas. Ok. Bon je j'ai vous vraiment très vite. Ah, ça vous fait rire que, que vous m'obligez à faire ça par en bas mmh, mais c'est bien Vous aimez bien hein, faire ça J'aime bien faire ça à chaque fois, genre faire voler test très haut en appuyant sur une quête Ouais parce que c'est un glitch en fait, mais ça sert pas à grand chose dans ce jeu là Ça sert plus dans les jeux d'horreur, ouais, Le Sonic, Sonic.exe et tout Si je vais mettre le son de mon, de mon téléphone, vous m'entendrez en écho en fait. Et si c'est le son de l'ordi, bah, vous m'entendrez normalement. Allez dégagez D'ailleurs, il n'y a pas de. Si, il y a des animaux qui sortent. Bien sûr, là, on va regarder la cutscene. Voilà. On va pas dire oh non, on va te faire foutre, on va prendre avec que de Je sais pas s'il si faut descendre, ou peut... Eh bah ouais, merde, merde. On part. On gagnera des secondes. C'est un stage. Ah, c'est différent à chaque fois. Heureusement, hmm. parce que sinon ça, ça va été trop simple pour de gagner des vies. Allez. ouais. Non, j'ai pas rien ici. Du coup, j'ai tout ouvert C'est facile, hein. Ouais, c'était. Pam pam pam. tam Mais là on trace, hein, ah, on à foutre. De toute façon, je pourrais ouais. jamais gagner une deuxième. Ouais, vrai qu'au cul... Hein. Je suis déjà à 134. Non, c'est bon. Alors, voilà. Et au revoir. Donc là, c'est le boss. Ok. Ah, c'est ah, pas une mon boss. Ok, très bien. Ok. Waouh je récupère tous les anneaux. Pour ça je, bien je me reviens après. Aïe. Il m'a touché dedans. Je pense qu'il a tiré. Et... Ça a direct euh, touché Thèse. On peut titrer hein. la, la boucle qui tourne. Quand il est un peu tuer c'est logique Alors fini qui va affronter Robotnik Et Tess il va affronter lui Alors, le mec, le robot masqué Je sais pas si ça Ok, on l'a battu Fin minutes, ouais, ce que je t'avais dit On regarde la que de scène. Ah, Sonic. Ça va. Donc là on rejoue Sonic, sauf qu'on va s'arrêter là. Merci ça tous d'avoir regarder cette vidéo jusqu'au bout, à très bientôt. Oula. Oh, désolé, attendez. Merci à tout ça, regardez ces vidéos, à très bientôt, ciao les amis.